Je vous ai concocté un petit top des vieux trucs de médecin. Alors, ici existe la médecine un peu mystique où il faut faire bouillir des œufs dans sa propre urine, puis enterrer les œufs en attendant que les fourmis les mangent pour se guérir de l'atout. Vraiment enfin, pas ici. On va aborder des sujets qui ne sont pas très rares mais qui, pour certains, dans une certaine mesure, ont participé à l'essor de la médecine moderne. Allez, c'est parti! Le diabète est un trouble d'assimilation, d'utilisation, mais aussi de stockage des sucres apportés par l'alimentation. Il se traduit par un taux anormalement élevé de glucose dans le sang. Alors les symptômes du diabète peuvent aujourd'hui nous aider un petit peu à diagnostiquer la maladie. Il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir une perte partielle de vue, il peut y avoir une soif intense, il peut y avoir une production anormale d'urine, etc., etc., etc. Cependant il n'existe qu'un seul moyen sûr pour détecter le diabète, c'est la prise de sang. Alors, Comment est-ce qu'il faisait à l'époque pour détecter un diabète sans avoir de prise de sang Parce qu'à l'époque, ça existait pour la prise de sang... Bah tout simplement, euh, il goûtait votre urine quoi. En effet, un excès de sucre dans le sang induit au-dessus d'un taux de glycémie de 1,6 g par litre que le sucre va déjà passer par le sang puis va transiter dans les urines. Du coup, une urine sucrée, indiquera au médecin qu'à l'époque, hein, puis maintenant, j'espère, en tout cas, depuis en plus, hein, indiquera au médecin que son patient est atteint de diabète, en tout cas d'une certaine forme de diabète. Bien que certains écrits anciens nous éclairent déjà sur ce constat, c'est un certain Thomas Willis au XVIIe siècle qui préconisa cette technique pour diagnostiquer le diabète au patient. Merci Thomas. Mal de gorge Aucun problème, docteur Moyen Âge à votre service. À partir du Moyen Âge, les médecins commencent à prendre conscience que les excréments humains peuvent avoir des vertus thérapeutiques. C'est ainsi qu'en cas d'irritation de la gorge, ce cher docteur pouvait vous prescrire un doux mélange de miel et de popo d'un jeune mâle humain. Appétissant, n'est-ce pas Bien que le remède paraisse insolite et que je n'ai pas pu trouver sur Doctissimo de témoignages m'affirmant du bien fondé de cette méthode, un certain Ambroise Paré chirurgien célèbre du XVIe siècle et chirurgien personnel de Charles IX conseillait lui également de mélanger des excréments humains avec du miel et du sucre pour cette fois-ci lutter contre le ténia. Alors on notera tout de même que ces théories n'avaient rien de loufoque étant donné qu'aujourd'hui on utilise des grèves de matière fécale en chirurgie moderne pour soigner ou tenter de soigner des maladies comme la maladie de Crohn. D'après la définition de Wikipédia, la variole est une maladie infectieuse d'origine virale, elle est extrêmement contagieuse et épidémique. Concrètement ça se propage par contact direct mais aussi indirect, c'est à dire que si une personne atteinte de la variole dort par exemple dans un lit et qu'une personne saine dorme dans ce même lit après, il se peut que cette personne contracte la variole. A la suite d'une contamination, des lésions que l'on peut aussi qualifier de pustules apparaissent sur le corps du malade. Ces pustules plus il y en a, plus il y a risque d'infection. Et forcément, c'est l'infection qui va provoquer le décès du patient. A l'époque, quand même, au niveau de la variole, on arrivait à des taux qui étaient à 30% de mortalité. Les premiers témoignages de la variole remontent au 8e siècle, mais il faudra attendre jusqu'au 11e siècle pour qu'une première tentative de vaccin soit mise au point en Chine. Et ça s'appelle la variolisation. Alors ça consiste à quoi C'est un procédé peu ragoûtant qui consiste en gros à mettre en contact ces pustules, ces euh, lésions, des euh, croûtes, le pus qu'il a dedans, enfin tout ce que vous voulez, en contact buccal ou nasal avec un patient sain. Simplement, il s'agit de combattre le mal par le mal. C'est le même principe que le vaccin. Hein. En gros, on vous injecte une maladie et puis euh, suite à ça vous fabriquez des anticorps, tout ça machin, vous combattez la maladie, vous êtes immunisé. Ça marchait plutôt bien parce que du coup, de 30% de mortalité, on était passé à 1 ou 2%. Donc c'est quand même une super Évolution. Alors, le revers de la médaille, c'est que la méthode a été un peu critiquée, parce qu'il y a des patients qui étaient sains au départ et qui se sont retrouvés infectés, qui sont décédés des suites de la maladie. Pas de bol. Vous avez sans doute déjà entendu parler des saignées, cette pratique qui consistait à couper un patient pour pouvoir évacuer le mauvais sang et ainsi le guérir de la maladie. Dans la lignée des saignées, les sangsues furent utilisées depuis l'Antiquité pour essayer de soigner un petit peu tous les maux. Alors, dans mon esprit un petit peu fragile, j'en ai surtout retenu un c'est la guérison des hémorroïdes. Pour ne rien vous cacher, au XVIIe siècle, un certain Jérôme Negrisoli publia même un ouvrage pour l'utilisation des sangsues dans le cadre gynécologique. Alors, ça, c'était au XVIIe siècle. Cependant, au 19e siècle, en France, il y a eu un énorme boom de l'utilisation des censures, et ça sous l'impulsion d'un docteur qui s'appelait François Brousset. François Brousset, donc, était vraiment un adepte de la censure, euh, qui en utilisait à l'appel, qui allait jusqu'à recouvrir ses patients avec des centaines de censures pour pouvoir les guérir de maladies, ce qui des fois provoquait leur mort. Pour autant, il ne faut pas rejeter toutes les idées de saigner, hein, parce qu'aujourd'hui. Dans la médecine moderne, la saignée est encore utilisée avec des sangsues, notamment pour guérir de l'arthrose ou pour faire circuler le sang en cas de grève de peau. Alors, certes, les sangsues, c'est pas très sexy, mais pourquoi pas Même si certains d'entre vous restent encore frileux à l'idée d'utiliser un préservatif, prenez bien conscience d'une chose c'est qu'aujourd'hui, on a progressé. Alors bien sûr, les préservatifs ça existe depuis hyper longtemps, on en trouve des traces dans l'antiquité jusqu'à moins 6000 avant Jésus-Christ, mais enfin jusqu'au 19 e siècle, c'était quand même fabriqué avec des intestins de moutons ou de porcs. Il faudra attendre 1843 pour que l'entreprise Goudière, bah ouais ceux qui fabriquent les pneus, hein, fabrique le premier préservatif en caoutchouc et attendre jusqu'à 1880 pour que le premier condom en latex soit inventé. Et la contraception c'est aussi une affaire féminine. Dans la Chine ancienne, on pensait que faire boire du mercure chaud à une femme pouvait l'empêcher d'avoir des enfants. Alors d'après les écrits qu'on en a, dans une certaine mesure c'est vrai. Mais bon en même temps c'est pas long feu. Hein. Dans le reste du monde, mais aussi en Chine, il existait d'autres moyens de contraception comme les spermicides. Cependant la liste est tellement longue qu'on pourrait faire toute une émission en les citant un par un. je repensais pas. Je peux quand même vous citer quelques spermicides un peu what the fuck que j'ai trouvé durant mes recherches, comme le jus de citron. Les déjections de crocodile, l'huile de cèdre, une boule de laine en huile de miel, enfin... Pff, quoi. Voilà, ce top est terminé, merci d'avoir suivi l'émission, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, et bien sûr à enrichir un petit peu les infos que j'ai pu piocher à droite à gauche. Hein. Je vous laisse avec cette citation de Prosper Mérimée, je n'aime dans l'histoire que les anecdotes. A bientôt